Donc je suis le docteur Guillaume Fon, je suis médecin psychiatre et médecin de santé publique à Marseille. Je suis responsable du centre expert schizophrénie de Marseille. Olivier va parler de la schizophrénie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est cette maladie Donc La schizophrénie, c'est une maladie qui commence chez l'adulte jeune entre 18 et 25 ans la plupart du temps qui touche le cerveau, donc c'est une maladie psychiatrique qui a une base biologique dans le cerveau et qu'on est en train d'étudier sur le plan de la recherche parce qu'on ne comprend pas toujours très bien d'où est-ce que ça vient. En fait, la schizophrénie, c'est une psychose chronique. Une psychose chronique, donc c'est des éléments de délire et d'hallucination qui surviennent, souvent de façon brutale, qui peuvent être associés à des symptômes de repli, d'émoussement affectif, donc c'est une abrasion des émotions. Et ceci dure plus de six mois. Donc, une fois que ça dure plus de six mois, on dit que c'est chronique et que ça dure toute la vie. J'allais justement vous demander quels étaient vraiment les signes précis. Comment est-ce qu'on peut poser un diagnostic Donc, le diagnostic, c'est basé sur un, ce qu'on appelle un épisode psychotique qui se prolonge dans le temps. Un épisode psychotique, donc, c'est une association de délire, c'est-à-dire des pertes de contact avec la réalité, des interprétations erronées de ce qui se passe, ou des hallucinations, c'est-à-dire des perceptions erronées, comme par exemple entendre des voix ou percevoir des choses qui n'existent pas dans l'environnement. Ça, ce sont les symptômes les plus évidents. Et puis, il y a des symptômes plus insidieux qui sont une perte de contact social, un repli sur soi, souvent un décrochage scolaire ou professionnel. Peut-être maintenant sur le suivi assuré et sur les traitements qui sont proposés pour les personnes atteintes de la schizophrénie donc le suivi recommandé, c'est le suivi par un psychiatre avant tout, qui va prescrire un traitement par médicament, parce que c'est une maladie qui se soigne par médicaments les antipsychotiques. Il y a aussi d'autres médicaments qui ont prouvé leur efficacité, comme la N-acétylcystéine, qui est un complément alimentaire. et Il est important d'être suivi par un psychiatre parce qu'il va adapter le traitement et mettre en place des mesures pour éviter la rechute de la maladie. Puisqu'on sait qu'il y a un risque de rechute très élevé. Dans les deux ans, il y a 40% de risque de, de rechute, c'est-à-dire de représenter un épisode. Et le risque est d'autant plus élevé qu'on n'est ni suivi, ni traité par médicament. Une dernière question sur le quotidien des, des malades, des patients. Comment est-ce que ça se passe Est-ce qu'on a éventuellement l'opportunité, la chance de pouvoir continuer à vivre une vie normale, entre guillemets Actuellement, en fait, 90% des personnes qui ont une schizophrénie ne travaillent pas. Et ça, ça vient de plusieurs facteurs et surtout d'un facteur social. Ça vient pas de la, forcément de la maladie elle-même mais d'une stigmatisation et du fait que les personnes qui ont des maladies mentales sont très mal intégrées dans le monde du travail. Donc ça, c'est un effort collectif qu'on a à faire. Il est tout à fait possible de travailler quand on a une schizophrénie du moment qu'on a un traitement qui est efficace et bien toléré et qui est pris correctement. Euh, J'ai euh, donc beaucoup de patients qui, qui travaillent et euh, le, les difficultés qui se sont rapportées, c'est plus des difficultés d'image de, de la maladie mentale sur le lieu de travail et notamment auprès des recruteurs. Euh, pour qui la maladie mentale reste quelque chose de euh, probablement très mal connu et qui s'oppose souvent à l'embauche de la personne. Est-ce que selon vous, il y a des éléments, des choses à mentionner sur lesquelles je ne vous aurais pas posé de questions alors, il y en a énormément, après, ça dépend combien de temps on a. Mais euh, donc, c'est euh, à la fois sur les causes de la maladie et sur les pistes de, de recherche pour améliorer les soins. Euh, sur les causes, en fait, de, euh, les messages de santé publique, c'est que le tabac et le cannabis sont deux gros pourvoyeurs de schizophrénie à l'adolescence. Et donc, on oublie souvent le tabac. Donc, il est important de le rappeler. Euh, dans les... La compréhension de l'origine de la maladie, la toxoplasmose joue un très grand rôle. C'est un parasite qui euh, est, est présent chez plus de 70% des personnes qui ont des schizophrénies, alors que dans la population française, c'est moins de 40%. Donc, une surreprésentation, il a été démontré qu'elle pré précédait le déclenchement de la maladie. Et donc, ce parasite se loge dans le cerveau et crée des perturbations au niveau de la dopamine. Et donc, euh, voilà, c'est un facteur environnemental de déclenchement de schizophrénie qui est très important. Après, il y a des facteurs de risque héréditaires et génétiques, bien sûr, comme dans, dans quasiment toutes les maladies. Et donc, dans les pistes de recherche, il y a des nouveaux traitements complémentaires aux antipsychotiques qui sont en train d'être développés, et notamment donc, la n dont je vous ai parlé, mais aussi la minocycline, qui est un antibiotique, euh, qui a montré une efficacité dans la schizophrénie. Ah, je penser que j'ai peut-être une autre question. Il y a souvent des personnes qu'on qu qualifie de schizophrènes, alors qu'on s'aperçoit quelques années plus tard, quelques mois plus tard, que ce n'est pas le cas. Donc, Est-ce qu'il y a encore des erreurs de diagnostic Est-ce que c'est vraiment précis ou est-ce que c'est un peu une grande catégorie dans laquelle on met les personnes en fonction de, de ces périodes psychotiques que vous avez mentionnées alors, en fait, c'est le, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est plutôt les personnes qui ne sont pas diagnostiquées schizophrènes et qui le sont après tardivement. Parce que souvent, on confond un début de schizophrénie avec une dépression ou avec une crise d'adolescence. Et on a pu démontrer que plus les adolescents étaient consommateurs de cannabis, par exemple, et plus le diagnostic de schizophrénie était retardé. Parce que justement, on pense que c'est l'effet du cannabis. Alors qu'en fait, la maladie est déjà déclenchée. Et donc, par contre, une fois que le diagnostic de schizophrénie est posé, c'est un diagnostic qui est très précis, qui est basé sur des éléments cliniques euh, que je vous ai donné. Donc, Il y a des critères de durée et de symptômes. Donc, C'est ce qu'on fait au centre expert euh, schizophrénie. D'ailleurs, toute personne peut venir adresser par son psychiatre au centre expert pour un diagnostic euh, précis s'il y a un doute. Et une fois qu'il est posé, il est assez rare qu'on change de diagnostic, puisque la schizophrénie, c'est un diagnostic qui euh, concerne l'individu toute sa vie. Donc, euh, le diagnostic différentiel, ça peut être avec le trouble bipolaire, mais c'est plutôt dans l'autre sens, c'est plutôt des personnes qu'on pense bipolaires, qui en fait se révèlent avoir un trouble schizoaffectif, donc ça devient un peu technique. C'est un trouble qui euh, mélange des symptômes d'humeur et de psychose, et, mais c'est considéré comme une forme de schizophrénie. Je vous remercie pour ces question, peut-être... Euh... Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues sur la schizophrénie qui se révèlent totalement fausses Alors les idées reçues, elles sont multiples. La plus fréquente, c'est que la schizophrénie, c'est juste dans l'esprit et ça ne se soigne pas. Ça, c'est quelque chose qui est très répandu. On a fait une enquête dans la population française et beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de médicament, que ce n'est pas une maladie, en fait, que c'est juste un trait de personnalité. La deuxième idée reçue, c'est que c'est un dédoublement de la personnalité avec des personnes qui oscillent entre une personnalité puis une autre. Ce n'est pas du tout ça. Toutes les personnes qui ont vu ce qu'était une schizophrénie savent qu'en en fait, il s'agit d'une perturbation de l'esprit qui survient chez quelqu'un, mais absolument pas d'une double personnalité. Et ensuite, dans les idées reçues qu'on a évoquées, il y a le fait que la schizophrénie est incompatible avec le monde du travail. Ce n'est pas vrai. Il y a 10% des patients qui travaillent et on pourrait augmenter ce chiffre si on changeait le Regard sur la maladie et qu'on adaptait les postes euh, à la maladie mentale. On le fait déjà dans les handicaps physiques, mais on est encore très mauvais dans les handicaps euh, psychiques. Et puis, euh, enfin, il y a l'idée euh, que les euh, que les traitements vont rendre la personne zombie ou changer sa personnalité. Ça, c'est une idée reçue très fréquente chez les patients. Et en fait, il n'en est rien. Le traitement a juste pour but de stabiliser le cerveau et au contraire de permettre à la personne de récupérer sa personnalité et de fonctionner au mieux. Et souvent, les griefs qu'on a contre les antipsychotiques, c'est des griefs qui sont en fait contre les anxiolytiques et tous les médicaments sédatifs qu'on utilise pour gérer l'agressivité, ce qui est un autre problème et qui ne concerne absolument pas tous les euh, tous les patients qui ont des schizophrénie.